Bonjour à tous et à toutes. Voilà, je me permets de prendre la parole une petite minute. Euh, je suis arrivé dans cette ASBL il y a 15 ans à cause de ma surdité. Du coup, voilà, je voulais dire un petit mot. Euh, je voulais remercier tous les profs qui parlent, qui signent, euh, qui travaillent en binôme. Vous faites un travail incroyable. Et grâce à vous, on a eu un, un, un enseignement qui était beaucoup plus confortable que ce que j'aurais eu dans une autre école. Euh, voilà, j'espère que ce projet... Cet ASBL va durer super longtemps, puisque grâce à vous, pendant les 15 premières années de ma vie, j'ai pu quotidiennement aller dans le monde des sourds et dans le monde des entendants. Grâce à vous, maintenant, aujourd'hui, je suis bilingue, et c'est une richesse, et je vous en remercierai jamais assez. Et voilà, aujourd'hui, je ne regrette pas du tout d'être sourd, et c'est grâce à vous, c'est grâce à votre processus, et c'est grâce à vous, voilà. Merci beaucoup.